Ça me parle de respect envers toi-même, ou plutôt d'un respect que tu n'as pas envers toi-même. Voilà ce que me raconte ta structure. Il y a quelque part dans... Euh, à comment tu génères les règles de ta vie Comment est-ce que tu te respectes Générer une règle, ça veut dire se respecter. Dans ton rapport aux, aux hommes ou aux femmes, peu importe, dans euh, ta manière de gérer cette énergie sexuelle, tu ne te respectes pas. Il y a une zone dans ta vie où tu, tu, tu ne te respectes pas. Et ça génère de la colère. La colère de quoi La colère de pas être encore capable de t'écouter. Comme si tu... Je sens une zone aveugle, un angle mort en toi qui a généré tout ça. je ne veux pas me mettre en avant. Voilà ce que ça me dit. Il y a quelque chose de toi qui refuse de, qui refuse de prendre les devants, qui refuse d'aller à l'extérieur. Et les, les, cette énergéticienne qui te dit que c'était des couches de mémoire ancestrale qui partent, c'est... De mon point de vue, toujours. Parce que c'est toujours que mon point de vue que j'exprime, c'est à la fois vrai à la fois faux. Parce que derrière, enfin, derrière, moi, je vois, je vois plus de la colère contre toi-même de ne pas te respecter. Et c'est très... Ça résonne fortement énergie féminine. Donc, féminin. Ta manière de gérer ton féminin. Ta manière de te faire... De te laisser marcher sur les pieds ta manière d'écouter les règles, ta manière d'envoyer valser ce que tu veux vraiment envoyer valser, parce qu'il est temps visiblement que tu mettes ta vie, que tu passes ta vie dans un mode un peu plus dynamique que de rester euh, comment je pourrais dire sidéré face à la réaction ou face à la à l'action ou au dire de quelqu'un et que tu réagisses dans l'instant. L'énergie de colère, elle est là. L'énergie de colère, elle sert à ça. Tu tournes en boucle dans, sur un schéma que tu ne veux pas voir, que tu ne souhaites pas voir de toi. Tu te poses des questions concernant ta liberté. Et ta liberté, c'est comment tu crées des règles dans ta vie et quelles règles tu crées dans telle ou telle situation. Quelle attitude tu décides d'avoir, quelle pensée tu décides de choisir, instant après instant après instant. -ce que tu... Mais vraiment, le mot qui me revient pour toi, Virginie, c'est « est-ce que tu te respectes »« Est-ce que tu te respectes ?» Ça veut dire « est-ce que tu arrêtes de prendre excuse de l'extérieur ?» Voilà, c'est ça. Est-ce que tu pour aller simplement voir ce que dit l'intérieur et de l'acter ensuite à l'extérieur sans te poser de questions Sans... Toujours trouver des excuses à l'autre. Parce que c'est là que tu tires une balle en pied. Ça vient me raconter que tu euh, Que es entre deux mondes. Extérieur, intérieur. Extérieur où... Tu portes de l'attention aux autres. Et à leur dire. Et tu... Et c'est ça qui définit ton, ton monde à toi, ou alors l'intérieur, et tes règles, ta liberté. Mais pour toi, ta liberté est intérieure et ton emprisonnement est extérieur. Voilà ce que tu refuses de voir de toi. Et ça se traduit du même au lit. Qui décide Dans quelle position Est-ce que c'est lui Elle Est-ce que c'est toi Ou est-ce que c'est personne ou est-ce que c'est des énergies qui vous traversent Et elles décident de. Quelle position Tu es en soumission par rapport à l'extérieur. Pour toi, ta liberté est intérieure et ton emprisonnement est extérieur. Et c'est ça qui te fait profondément chier parce que tu as envie de tout envoyer, valser, je le sens. T'as vraiment envie de tout envoyer Valser. Tu t'enfermes euh, dans des murs de valeurs. Tu t'enfermes dans des murs de règles qui ne te correspondent même pas. Et tu mets une sorte de chape de plomb. Tu enrobes tout ça d'un... D'un mental sophistiqué, d'un esprit affiné. Tu es inassouvi. Ouais. Je touche vraiment de l'inassouvi en toi. M'inassouvir, donc inassouvir, mais tes besoins inassouvir tes désirs, inassouvir tout ce qui te nourrirait est ta liberté. Merci pour ta question. Salut.